Salut à tous, vous connaissez les WandaFolis, bon guru Alors aujourd'hui, on a un super invité, il va se présenter, vous le connaissez. Euh, moi, c'est Tonton Gibbs. Je vais pas faire la même introduction que lui parce que c'est trop chaud pour moi. <rire> mais voilà, Tonton Gibbs sur YouTube et sur Instagram. Mais voilà quoi, c'est la vie quoi. On parle de chaussures et puis voilà. on est venu rigoler avec les copains et puis voilà quoi. Donc pour Tranquille. tous les fans de sneakers, allez vous abonner à Tonton Gibbs, ok Allez vous abonner. Voilà. Très pris important. Tonton Gibbs, n'importe où, sur voilà. Google, ça va, ça va passer, vous allez trouver. Voilà, même sur les sites, euh, voilà. <rire> voilà. <rire> Aujourd'hui, c'est quoi On va faire du coup la brigade anti-fake partie numéro 3. Donc vous connaissez le concept, on va aller voir des gens et demander si c'est des vrais ou des fausses. Tout simplement. C'est parti hein. Allez, let's go, on y va. Let's go. Salut mon gars, comment ça va Ça va et toi, tranquille Donc t'es heureux toi hein Ouais, je suis content, c'est la première fois que je vous vois là. Ah ouais, d'accord, ok. Et franchement, on va dire qu'on est comment en vrai, c'est mieux non Ouais, en vrai t'es musclé gros. Ouais, normal, normal. normal. <rire> tu <t> es musclé ou... <rire> ouais, un petit peu, tu je vais un tu voilà. bon, es voilà. Ouais, t'es stock en fait. Ça va, tu veux quand commencer Du coup ça va et toi Tranquillement Ça va vous êtes des gros danseurs d'Instagram là On essaye, on essaye hein La souris verte, on connaît hein, côté, hein. Non Salut bon gars, comment ça va Ça va et toi Donc là, tu as du flow, il hein, faut le dire. hein Merci, c'est gentil. Ton flow, il est inspiré de quoi Oh, euh, franchement, si je regarde euh, tout ce qui est de nouveautés. Après, je m'inspire aussi, on passe se mentir, des stars et mmh. voilà. Okay. Donc ok. Surtout des states, hein, j'imagine. Exactement. Ok. Du coup, nous, on est la brigade anti-fake. On aime pas les fake shoes. Ouais. Du coup, on aimerait savoir du coup où tu l'as acheté, à combien Dis-nous un peu tout. Dès ouais. qu'elles sont sorties, ouais. à... elles sont sorties à 100%, 100%, 190, Ouais. 100%. je les ai achetées à tout le cœur. Voilà. Du coup, on va appeler du coup l'expert, il connaît ouais. mieux que moi. Du coup, content, dis-moi. Ça va ou quoi Tranquille. Ouais, non, non, ça me paraît des vrais. Hein. Air Jordan 3, euh... les le francs print est printés. Rien à dire hein. Tout est bon. Le prix aussi est bon. Ça se voit que c'est un gars qui aime bien s'habiller. Ouais ça va, ça se voit, ça se voit. Non non c'est bon. C'est bon, c'est bon. Du coup mon gars c'est validé hein. C'est validé c'est bon Vas-y Vas-y mon gars. Merci bien. On a remarqué t'es overspoon du coup. Et du coup on aimerait savoir si c'est des vrais ou des fausses. Tu vois, parce que nous on a brigade anti-fake. Ouais non, c'est des vrais, c'est des vrais. Mais acheter à combien et où sur Vinted et euh. quoi. Attends, on va appeler du coup l'expert. D'accord, ok Parce qu'il est plus calé. Du coup, tonton, expert du coup, dis-moi. Oui, bah, ça se voit que c'est des vrais. Hein. Ça se voit direct. Ça se voit tout de suite, ouais. Ah, ouais. T'as le velours qui est dans le bon sens. Euh, voilà, sur les faits le, le velours, il part, il part dans d'autres dans sens, tout ça. Euh. Donc là, bon, là, le velours, il est bien. Voilà, c est, c est, ça se voit, quoi. À son, voilà, tu les rock bien, elles son, sont bien rocké, mais c'est Tu n'as pas <rire> dit que se achetais à 800 euros, ça Ouais, ouais. Enfin, ouais. ouais. C'est bon, c'est validé, alors. Ah oui, c'est validé. C'est bien, ouais. c'est validé. <rire> là, il est tu le ouais. connais on pas les fake, ouais, ouais. Tu sais, hein t as, t as, t as une tête à part du fake. <rire> non. <rire> bon. Pas fake. Voilà la question. On devrait savoir où tu les as achetées, à combien À Galerie Lafayette, ça fait 600, 500, je me rappelle plus du tout. D'accord, ok. Et toi, du coup, tes père Moi, je viens de les acheter là, tout de suite, voilà. Euh, Mais À je combien, combien euh, 90 balles, je crois. Ouais. Galerie Lafayette, pareil. Ok. Du coup, on va appeler l'expert, parce qu'il s'y connaît mieux. Voilà, du coup, dis-moi Tonton. Salut les gars, ça va Tranquille, tranquille. Alors, tu les as achetés où Tu m'as dit La Galerie. Galerie, déjà, c'est. Voilà. Bah écoute, euh, moi, ça me paraît. Euh, ça me paraît vrai, hein Ouais, ouais. Ça me paraît vrai. Vrai. Après, je ne suis pas non plus un expert en triple S, mais. Euh, ouais. ouais, ouais, ouais. C'est méchant. Ouais. Franchement, ça me paraît vrai. On prend pas de faux nous, voilà. Que, que du vrai. vrai. Après, tu viens d'acheter une Disney. paire hein. que, que du vrai. Voilà. Enzo Regarde, regarde. Ah ouais ouais ouais ouais okay. okay. que du vrai, que tu vrai. Ah du tu viens vrai. de les prendre euh... Non celui-là pas ceux-là Celui-là ceux ouais les Nike ouais Ok d'accord vas-y Et lui du coup bah c'est bon, hein. ouais. ouais. bon Ouais. Ok Non mais bah, c'est bien lourd les gars Bon ajoutez moi sur Insta <rire> Mamadou75018 <rire> Merci Les Michetos rajouté. Tu les as achetés la marque et le prix Celle-là je les ai acheté là, avez... le les ai à FootLocker Ouais C'était euh, des 720 et je les ai pris à peu près à 190€ euros. 190 ouais, euros Et toi du coup moi je sais plus comment ça s'appelle, je suis allé avec un pote et j'ai bah c'est des Mais acheté où euh, Combien euh, Je sais pas c'est les trucs où il y a les prix moins chers. Ok, on va appeler du coup l'expert là. Parce que là j'ai un peu de doute, on hein. va appeler du coup l'expert. On va commencer du coup par lui du coup. Alors tu les as acheté, tu m'as dit 185. Ouais 190 ouais. Oui, oui, c'est bon, bon, tout ça et tout. Ouais, ouais 30 30 30 30 jours, ça passe. Nickel, nickel. Voilà, okay. Ensuite, euh, le jeune homme là qui nous... J'ai pas entendu ta réponse, Qu'est-ce que tu les as achetés Moi en fait, je sais pas, j'étais avec un pote, il m'a emmené et euh, je les ai achetés. Mais ouais. c'est ouais. dans un magasin ou un... C'est un truc où il y a plein de trucs pas chers. Ouais, donc c'est... Balance c'est cher, donc... Euh... Ouais, non, c'était... Si comment cher ça, ça s'appelle Non, en fait, tout, il n'y a pas de dans le là. C'est un truc où il y a toutes les marques. Wow, non, non. non, ça va pas le faire. Hein. Ah, c'est ouais, pas, pas... Tu vas aller. Là. Je peux appeler mon pote pour les ouais. marier Ouais, mais c'est. Combien <rire> <rire> ouais, Combien t'as payé Combien, combien, as payé combien euh, 430. Ah, ah c'est cher quand même Quand même hein. 430, ah. Ah. Mais magasin, il y a beaucoup de trucs, tu m'as dit Non, mais genre, euh, c'est plein de petits magasins. Ah, c'est des en fait, galeries à fête, fête Ah, voilà, ça. Ah, c'est bon ah, Non, mais ah, c'est bon. Alors, si tu un peu aux galeries, c'est bon. Tu rassures, parce que tu nous un aux gens. Ouais, ouais. Non, Un grand magasin avec plein de marques pas chères. Galeries, c'est C'est cher. Bon, après je suis pas un expert en balancé gars mais si tu les as pris au galerie Lafayette ouais, ouais, à 400 et c'est sûr que c'est des vrais. Alors du coup on est à brigade anti-fake ok On n'aime pas les fake shoes. Non, du... moi, moi je porte pas de fake gros. Oui mais du coup on aime savoir où tu l'as acheté à combien là t'as pas la ta paire là. Alors ouais. Ça va être peu crédible, mais j'ai acheté sur Amazon à 60 euros. Ah, ah oula oula, oula <rire> C'est Adidas Pro Fair. On va appeler euh, l'expert. C'est qui l'expert? Ah, ah, ouais, Normal. 60 euros sur Amazon, t'en penses quoi, toi? Tu parles pas de fake du tout? Jamais, jamais. Amazon, déjà, c'est dur. Parce Amazon des fois, tu crois que tu achètes du vrai et c'est souvent du faux. Bah, en fait, tu vois, moi, tu vois, je suis dans plusieurs groupes, tu sais, IBC et tout, tu vois. Ouais. J'ai demandé si ça vaut le coup de l'apprendre ou pas. Mais on dit, ouais, vu que c'est vendu par Amazon ou tout ça, du ouais, coup, ouais, je sais ouais, mais Amazon, t'as énormément de fake. Bon, bah, après, c'est une Adidas Pro Fair, Elle est propre. Moi je saurais pas te dire voilà c'est une fake ou un vrai Je vais rester honnête tu vois je vais pas faire le gars qui... C'est trop dur à dire, elle est toute blanche Ouais est, je l'ai oublié il y a pas longtemps Donc voilà et elle est nickel tu vois Et ta montre c'est une vraie ta montre Alors euh, ça, ça, ça suis pas Instagram la... Non non non ça ça coûte 100 balles <rire> ouais. En fait c'est du plaqueur <rire> non, je et je des pierres des zirco tu vois <rire> Et j'ai eu aussi la marque... J'ai droit de dire la marque ou pas oui, oui. C'est Global Ice Paris tu vois cool. Ils l'ont envoyé tu vois euh... tranquille Du coup vas-y, je... c'est carré Du moment que je paye pas tu vois Ouais, t'as bon. Du coup mon gars, on aimerait savoir du coup si tes choux sont des vrais ou des fausses. C'est des vrais C'est vrai Du coup à dire que acheter où Et à combien Euh je les ai pas achetés, on me les a envoyés. Envoyés carrément Oui. Un placement de produit Euh non sponsorisation. Oh lourd loulou. Et toi du coup mon gars est-ce que sont des vrais ou des fausses C'est vrai. C'est vrai Bah il est ok. Acheter à combien 100 balles. 100 balles. <rire> <rire> en tout cas, les gars, en tout cas, merci à vous. Hein. Merci à toi. On se retrouve à 3 On Encore une partie de là. Ah ouais. Ah oui, super. Merci à temps Du coup, mon tout gars, on aimerait savoir si tes paires sont des vraies ou des fausses. Dis-nous du coup, euh, combien tu t'as acheté combien 230 dollars. Et tu m'as dit que c'est des trucs Canada. uniques, donc c'est aux States. Canada. Canada, c'est trop. Okay. Elles sont lourdes. Hein J'ai vu personne avec ici encore. Personne encore Donc tu es l'unique, là, lunique. Je sais pas, mais en tout cas. J'ai été content de voir enfin une Air Force ah, ouais, ouais, One où je peux la salir et je passe un petit coup, je... ça, ça disparaît. Ça. disparaît. Euh, nickel mon gars, comprends. Bah, j'ai tout, j'ai carrément. Ouais. Et. Il y a carrément ramené l'ingé gros. Et quoi Tiens. Voilà cet achat. Et du chat disparaît. <rire> Mais oui. Il <rires> y a carrément ramené beau. Donc nous on a brigade anti fake, ok On n'aime pas les fake chaussures. Est-ce que tu comprends ça On n'aime pas. C'est des fake. C'est des fakes acheté Vietnam. T'as une directe Ah d'accord, ok. Achete à combien Du coup en euros. Euh, bah, c'est mon frère qui nous a offert. Euh, oh, ok, d'accord. Et 25 euros je crois. 25 euros à peu près Il y en plusieurs. Hein. Plusieurs, ouais d'accord, ok. bon. Okay. Et toi du coup Moi oh, c'est des vrais. Achetez à combien et où euh, 120 euros je crois. Ouais. Et euh, je sais plus du tout, je crois c'est à Nike. Nike ouais Ouais. On va appeler du coup l'expert. <rire> <rire> du coup bonjour, c'est bon. Tu on par euh, mise du coup 120€ à Nike. Ouais, ouais bah oui, ouais, ouais. ouais. Bon prix, hein, c'est bah, bon prix, ouais. c'est bon mmh. ça, il a pas de problème. Voilà. Bon, à, de façon, Là c'est déjà, ouais. déjà avoué, donc... Ouais, voilà, avoué, avoué. ouais, Mais que, sans, avoué Mais est-ce que ça veut dire qu'avoué, tu remarqué que c'était fake Franchement, euh, moi je suis pas un expert en ce genre ouais. de Alors chaussures. En vrai, euh, non, ouais. J'en ai vu les vraies et c'est la même chose. Hein. Ouais, c'est la même voilà. chose. Ils on les mêmes semaines, les mêmes... Ah ouais, ouais, ouais, ouais Moi comme des garçons, je suis pas un expert en ce genre de paire, donc j'aurais pas pu te dire vraiment... Ça marche. Du coup on aimerait savoir où tu les as achetés à combien des euh, gens euh, je les ai achetés juste la size, size et euh, 110, euh, 110, euros. 110 euros à size Ouais Du coup on m'appelait du coup l'expert Donc du coup salut <rire> Non, non, mais ça se voit que c'est des vrais. Tu vois, les coutures elles sont bien régulières, il n'y a pas de problème. Donc voilà quoi. En plus, ça c'est une grande taille, ça c'est un genre de. C'est 47,5. Ouais, 47,5. Donc c'est déjà dans les fakes, a pas. C'est dur à trouver dans ces tailles-là, tu vois, les Donc c'est sûr que c'est du vrai déjà vu la taille déjà. C'est du vrai, tu vois. 110, le prix c'est bon aussi Ouais, ouais, le prix c'est bon. Après, je te dis, les fakes en général, ça s'arrête au 45. 35, ok. Donc là, c'est bon, c'est validé. Et sinon là je l'achetais à courir, à bélépine courir ouais ouais et je l'achetais à 200 ça pique mais 200 à courir ok sont tenus toi ensuite dis moi c'était 100 hein. 100 ouais beau sport beau sport ok ouais pour courir toi du coup moi 180 à euh, jd jd ouais. ok courir parce que tu pétas souvent les choses mais... non même pas parce que tu as capté il ouais, y, y, des... y a des y a ah, histoires quoi voilà tu as voilà. capté du coup on m'appelait l'expert du coup 180 à courir ouais Ouais, ouais. Après, bon. là tu vois le problème c'est que c'est dur à dire parce que ouais. vous avez marché grave avec là, vous avez joué au foot ah avec ouais, ah, ouais. ah ouais, là elles sont fatiguées frère dur. <rire> Ah ouais, elles sont difficiles, c'est franchement dur à dire là C'est dur, ah, dur Très dur à dire, ouais Celle-là tu vois, ouais. là, là tu m'as dit JD 180 ouais. mais tu m'aurais dit direct, j'aurais dit ouais ça c'est une fake tu vois ah tellement, ah tellement, ouais. tellement, non mais tellement elle est abîmée tu vois ah Après ouais, je ouais, ouais. sais pas tu vois, franchement je sais pas mais Là elles sont trop abîmés pour le dire, Et lui, de ce côté-là on va dire que c'est bah, pas sur 100, 100 pas. euros Gosport, euh, pourquoi tu vas acheter une fake comme ça Tu vois ce que je veux dire Ok. okay. Bon, voilà. on, a raté, on a pris ça pour... Ah, bon. Non, mais ben, voilà, tranquille. Okay, hein. <rire> Il n'y a ouais. pas de jugement, les gars. Ah, Bonjour, ouais. euh, je... vous deux, ces trucs. Ouais. Toi, on va dire on a un petit doute. Mais on va de savoir... 125. 125 Ouais, un ah, Nike. Ok, toi du coup... Footlocker 99-99. 99, 99. 99, 99. Tu euh, Précis. précis toi, hein. ouais. <rire> même pas. Et toi du coup Footlocker 180. 180. Du coup, on va appeler l'expert, il connaît mieux. Du coup, tu m'as dit 125 à Nike, ça ouais. Ouais. Ouais. Celle-là, je connais pas vraiment, je suis pas expert dans cette paire, ouais. après je, je pense que c'est une vraie, tu vois. Ok. Voilà. Ça, c'est une vraie, Air Force One classique, 99 euros. Et ça ouais. aussi, c'est une vraie. Celles-là sont sorties il y a... Y a... 4-5 mois, février, un truc comme ça. Mars. Mars, voilà. Et euh, ouais, c'était pour le Air Max Day. Je me rappelle plus Exactement. le nom de, de ce colorway-là, mais... fait 98 et tout. Voilà, il y, y en a eu une dizaine de paires dans cette couleur, et, euh, et ouais, c'est une vraie, voilà. C'est une vraie Voilà, okay. ouais. Du coup, toi, c'est validé. C'est validé, valier, bah, Il est va, fort, il est fort, Vas-y, les gars. Merci d'avoir visionné la vidéo. Mettez des commentaires, des pouces bleus, partagez la vidéo. Et bien sûr, allez, allez vous abonner. Hein. Euh, à Tonton Gibbs et puis à la chaîne des deux crazy, hein, les deux malades, les deux fous voilà, voilà, les deux fous, voilà, en tout cas, c'était euh... bien, on a bien rigolé Ouais, ouais, c'était cool et euh, je suis content de vous avoir rencontré hein, plaisir c'est voilà. un plaisir aussi Bonne ambiance, moi c'est tout ce qui compte, c'est le feeling, l'ambiance, donc euh, voilà. voilà Merci mon Impeccable. gars, hein. en tout cas merci. les gars, merci à vous en tout cas, hein. ciao